On va parler de fumer ces aliments. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. On va parler d'un fumoir, d'un fumoir à domicile, un fumoir chez vous. Vous savez fumer votre saumon, également vos légumes. Et là, j'avais simplement envie de vous montrer une chose très simple fumer des fruits. Alors, pourquoi je ne vais pas vous montrer comment on fume un saumon Car on a déjà fait une vidéo à ce sujet-là qui est une, une longue vidéo avec le chef Nicolas Godot où on parlait des produits de mer et donc on allait vous montrer comment vous, se servir d'un fumoir. Alors, moi j'avais envie aussi de vous faire une vidéo un peu plus courte parce que c'est un produit qui fait, qui fait peur vraiment à, à, à nos clients dans le magasin et qui dit oui un fumoir mais à quoi ça sert Alors, pour résumer ça très vite, fumer, vous savez faire fumer également le saumon on sait faire la viande, on sait faire les légumes, on sait faire les fruits, ça donne à votre dessert un côté complètement dingue, ça donne un goût absolument extraordinaire, c'est totalement différent, ça surprend et c'est très très simple. Et donc je voulais aussi simplifier la chose. Donc, première chose à savoir, on va utiliser tout d'abord le bois de hêtre fourni par la marque de meilleure. Donc ça, c'est assez pratique, c'est bien de le montrer. On sait faire ces mélanges soi-même avec un peu d'expérience, mais ici, vraiment, pour commencer à avoir des très bons résultats, c'est un goût extraordinaire et vous allez vraiment surprendre les gens. Donc ici, la première chose à savoir quand vous désirez fumer quelque chose, c'est d'abord, vous avez la grande sauteuse, ceci qui sert à couvrir votre euh, sciure de bois, la grille sur laquelle vous allez poser vos aliments et le couvercle. C'est tout. Ici, on va fumer ça plus ou moins pendant 10 minutes. Et le plus important à savoir, c'est la maîtrise de la température. Donc le plus difficile dans un fumoir, mais je vais vous donner la solution pour que ça devienne hyper facile, c'est la bonne température de votre casserole. Alors à la fin, effectivement, quand vous aurez terminé, les cendres seront brûlées. Vous avez juste à nettoyer votre casserole. Alors ici, elle a un peu changé de couleur. C'est pas grave, tout ça vous savez à voir. C'est juste que j'ai énormément testé le fumoir pour pouvoir vous en parler. Donc la première chose à faire c'est tout d'abord de tester la température. Vous voyez Donc là, on n'est on est pas encore sur ce qu'on peut appeler des gouttes qui dansent. Ce n'est pas encore assez chaud. Voyez Il reste encore un petit peu d'eau, donc on laisse encore monter en température. Quand elle a atteint la température, on va diminuer cette température. C'est ça qui est très, très important. Voilà. Nous avons des petites billes qui dansent. Donc à ce moment-là, vous diminuez votre fumoir, en tout cas la température de votre plaque, de plus ou moins 30%. Là c'est une plaque qui va jusqu'à 12, vous la diminuez à 9. Si votre plaque va jusqu'à 9, vous diminuez 6 ou 7 selon vos habitudes. C'est un peu de maîtrise. Maintenant, ce qui reste à faire c'est ceci. Vous placez, comme on n'a que des fruits ici de l'ananas, vous mettez simplement une cuillère dans votre fumoir. Voilà. Vous déposez ceci dedans et vous venez y placer vos ananas qui accompagneront votre glace. Maintenant, on laisse la magie opérer durant 10 minutes. C'est aussi simple que ça. Alors, on est plus ou moins à mi-cuisson. On va déjà faire un premier test. La fumée est de plus en plus intense. Voilà, on a terminé. Donc, je voudrais vous montrer aussi le résultat, le résultat final. Ce que vous avez en dessous. Je vous avoue que je le fais juste après la cuisson. Donc, c'est très, très chaud. Ce n'est pas à faire chez vous, mais c'est comme ça, que je peux vous montrer. Voilà ce que vous obtenez. C'est tout à fait normal d'avoir ceci dans le fond. C'est donc la, la cire de bois que vous devez donc jeter. Voilà. Alors, on a mis ici un gros morceau d'ananas. Alors, c'est ça qui est impressionnant, c'est que vous avez le goût sucré mais qui est balancé avec ce goût de fumée. Donc, c'est faire un dessert euh, vraiment très original. Donc, c'est tout à fait possible de fumer donc, ces ingrédients, de leur donner une saveur complètement particulière et de venir vraiment balancer le côté sucré grâce au fumoir. Comme je le disais, poisson, viande, légumes et euh, également fruits. Alors là, l'ananas, il ne faut pas dépasser 10-11 minutes car en fait, vous allez évidemment pas l'abîmer, mais vous allez lui donner trop de goût de, de fumage, donc c'est ça qu'il faut vraiment arriver à doser. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ce produit, retrouvez-le dans la description si vous souhaitez plus de renseignements en magasin ou sur notre site de vente en ligne. Partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a une nouvelle vidéo tous les samedis matin à 10h et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao